Aujourd'hui, on est le 21 avril et euh, le temps à Montréal, euh, pour les dernières semaines que je suis là, ben, c'est ça. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse un petit peu meilleur les prochains jours parce que j'ai encore des shootings qui me restent et euh, j'aimerais vraiment ça euh, profiter d'un petit peu de soleil avant de partir euh, d'ici. ce serait C'est ici que je fais mon gros rangement avec, comme tu peux le voir, un super assistant voilà, qui m'aide à faire le carton euh, de tout son possible. Dur dur de faire les cartons. Voilà mon point de départ. Là où tout a commencé. À Paris. Dans mon ancien appartement. Enfin... ancien appartement. Je me plais à croire que c'est un nouvel appartement. Avec tout ce que j'ai amené avec moi de mon voyage. De ma vie, de mon réel. Maintenant, il faut que je reprenne mes repères et mes marques. Que je recommence tout. Que je redécouvre ma ville et ses possibilités. Si retrouver les choses et les personnes qui m'ont manqué. Je reprends mes habitudes. qui paraît comme avoir été abandonné mais qui sait je finirai peut-être par le retrouver